Aujourd'hui, on va voir comment changer un chargeur de batterie de Volkswagen T4 California. Euh, sur celui-ci, il a cramé et le voyant euh, de chargeur de batterie était allumé tout le temps sur la commande Westphalia. On va voir comment le démonter et le remplacer par un nouveau. Allez, c'est parti D'abord, il faut retirer la cale pour pouvoir avancer la banquette jusqu'au bout et accéder à la trappe de chargeur qui se trouve sous le frigo. Donc on enlève les deux caches plastiques et les deux vis qui maintiennent la trappe et on la retire. Ensuite on retire les câbles branchés au chargeur ainsi que les deux vis de fixation et on peut sortir le chargeur. Alors là, je voulais l'ai démonter pour vous montrer à l'intérieur. Il euh, y a pas mal de composants qui sont cramés. Et donc, ça me paraissait un petit peu trop compliqué à réparer. Alors, si vous voulez avoir le chargeur Westphalia d'origine, vous pouvez le trouver sur Serial Combi à la modique somme de 800 euros. Moi, j'ai choisi de faire autrement. J'ai acheté un chargeur de la marque Energy Mobile sur le site H2R Équipement, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Donc le chargeur, c'est un 20A avec la prise qui permet de brancher l'alimentation. Par contre, vous ne pourrez pas brancher cette prise-là, puisqu'il n'y a pas d'entrée sur le nouveau chargeur. Et c'est cette prise-là qui permettait d'afficher le symbole de batterie, de chargement de batterie sur la console Westphalia. Voilà, donc ensuite il suffit de replacer le nouveau chargeur avec les vis de fixation. Moi j'ai fait un nouveau trou pour la deuxième vis parce que enfin, le trou n'était pas au bon endroit. Ensuite il faut faire passer les câbles du chargeur vers la batterie auxiliaire. Et pour le branchement bah, c'est comme d'habitude, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir. Bon là, tout est en accéléré, donc évidemment, euh, si vous n'êtes pas habitué à bricoler dans votre camion, euh, ça va me mettre un petit peu de temps, le temps de commander le chargeur, de tout démonter, euh, les petites erreurs que vous pouvez faire, mais en une après-midi, ça devrait le faire, surtout si vous ne bricolez pas le chargeur pour avoir le, le symbole de charge affiché sur la commande Westphalia. Avec un copain qui bidouille bien en électronique, on est venu chercher du 6V en sortie du chargeur, pour raccorder le câble bleu jusqu'à la prise rouge qui, elle, est raccordée à la commande Vesfalia. Ensuite, il suffit de replacer la batterie dans son emplacement et de resserrer la barre de fixation. Et de remettre les caches. Voilà, maintenant vous savez comment changer un chargeur de batterie sur un Volkswagen California. Je ferai une prochaine vidéo sur comment installer des prises USB dans l'habitacle pour remplacer notamment cette prise 12V qui est d'époque et qui ne sert plus à grand chose. Ça ressemble à ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié quand elle va sortir. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager la vidéo. Et moi je vous retrouve à la prochaine. Ciao